Bonjour Mélanie Fazi, bienvenue à la tribune des vagabonds. Merci de, de nous accorder ce, cet échange, cet entretien. Je vais très rapidement euh, t'introduire, et puis après on parlera de, de, de tes deux derniers ouvrages euh, euh, qui sont très très particuliers dans, dans ta création euh, d'autrice. Alors donc tu es surtout nouvelliste, hein. Quand on tape dans Google Mélanie Fazi, on, ça apparaît tout. C'est la première chose qui apparaît. Donc euh, tu as eu euh, tu as eu plusieurs prix, dont l'un pour une nouvelle qui s'appelait Porcelaine. Donc je, je cite juste en passant que c'était euh, euh, le prix pour miroir de porcelaine. Par... Excuse-moi. C'était le prix de. Je me perds dans les prix. Euh, tu peux m'aider euh, Celui-là, je ne sais peut-être le Masterton euh, je pense, oui, oui c'est ça, je ne l'ai pas noté. Excuse je te prie de m'excuser. Après, tu te présentes aussi comme chroniqueuse en musique. Tu, tu fais des comptes rendus de, de, de concerts, d'albums de, aussi. Tu, tu en parles beaucoup d'ailleurs dans, dans tes ouvrages, de la musique. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Tu es traductrice tu vis de, principalement de… de c'est ton métier de, voilà, de base. Qui, euh, qui, tu as, et je citerai aussi en 2009 le prix Chambon pour la traduction de Ligne de vie chez Brajlon de Graham Joyce. Euh, tu traduis de l'anglais, anglais qui est voilà. aussi une langue qui a beaucoup d'importance dans… dans... Dans ce que tu écris, et même une scène assez extraordinaire dans un de tes livres sur New York, la musique et, et les États-Unis. Donc, je te reçois principalement pour deux essais, en fait, parce que tu es nouvelliste. Je n'ai pas, pas précisé que tu écrivais principalement dans le champ du fantastique pour parler un peu les plus largement. Euh, C'est un, un genre de l'imaginaire dont tu dis toi-même, effectivement, qu'il est très mal représenté, qu'il n'a pas beaucoup de débouchés, euh, en France en tout cas. Et euh, voilà, donc je te reçois pour les deux essais, et puis après je te donnerai la parole pour que tu te présentes plus en détail, bien sûr, pour les deux ouvrages qui sont... Le premier, c'était « Nous qui n'existons pas », chez Dystopia, qui est sorti en 2018, et le second qui est un peu, qui est en fait une suite sans être une suite, puisque la thématique est différente, mais la démarche de quête personnelle est identique, un petit peu, je pense, approfondie, qui s'appelle L'année suspendue, qui est toujours sortie chez Dystopia en 2021. Donc, voilà. c'est ton ouvrage le plus récent. Euh, et voilà, donc, je te passe la parole. Je pense que c'est à toi. <rire> si tu peux te présenter, euh... si tu as envie de. Après, Mais on rentrera. Pas tellement ce que je peux ajouter à ça. C'est vrai que quand je me présente, en général, je reste sur du, du très, euh, très factuel. Donc, effectivement, j'ai publié sept livres euh, jusqu'à présent. Je, je suis donc principalement traductrice en termes de temps et de, et de finances, je dirais. C'est vraiment mon métier. Euh principal en termes, de, en termes de revenus et de temps. Et c'est toujours en littérature Toujours, voilà, toujours, toujours principalement la traduction littérature en littérature de genre. Actuellement, principalement d'un seul auteur qui est Brandon Sanderson, qui est très très très très très prolifique. Oui. C'est des <rire> très, très très très très gros bouquins, donc ça m'occupe, oui. j'adore ça. De toute façon. Euh, sinon, je disais donc, j'ai publié euh, sept, euh, sept ouvrages, il y a eu euh, trois recueils de nouvelles. Effectivement, c'est ce que je faisais principalement au départ, des nouvelles fantastiques. Il y a eu deux romans qui ont été des tentatives euh, dont je ne suis pas complètement satisfaite. Je pense que vraiment en fiction, mon, mon format de prédilection, mon, le format où je suis à l'aise, c'est le cours. Et suite donc à, ce, à une, un parcours personnel un peu compliqué, il y a eu deux livres qui ne, qui ne relèvent pas du tout de la fiction et oui. qui n'étaient pas anticipés euh, du tout. C'est-à-dire que le, nous qui n'existons pas, trois semaines avant de le commencer, je ne savais pas que j'allais l'écrire. Ah oui. C'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. et. Euh, Suite à, on sera sans doute amené à en parler suite à la publication d'un billet de blog, dont il est le prolongement, mmh. qui est euh, un événement qui a changé ma vie. Il n'y a pas beaucoup de, de moments dans une vie où on peut dire que quelque chose bascule dans le bon sens. Et là, c'est, voilà, j'ai basculé dans complètement une autre étape de, de ma vie et de, de mon rapport à la fiction et de ma réflexion aussi sur me, mon identité, et ma place dans le monde, je dirais. Euh, C'était il y a cinq ans maintenant. 2018. Deux livres bah écoute... en sortis. Euh, je peux peut-être préciser leurs grandes lignes en fait. Oui, tu veux la, dé la démarche, tu peux. Oui, vas-y, commence à en ouais. parler puisque c'est fait... oui. oui. Je dirais que les deux ont en commun de parler de, de mon rapport à, à la norme, mm -hmm. du fait d'avoir grandi en étant différente de la norme, mais en n'ayant pas de mots précis pour, pour dire en quoi j'étais différente et donc en n'ayant pas identifié que je l'étais. Je sentais que les autres n'arrêtaient pas de me renvoyer, que ce que je faisais était bizarre, que euh, non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. que bon, le, le, Moi, je ne me sentais pas bizarre au départ, mais les autres me renvoyaient quand même qu'il y avait quelque chose. Et euh, j'ai fini par mettre deux mots sur, euh, sur ça. Le premier a été euh, asexuel et aromantique, mais en gros, je suis quelqu'un qui n'est pas intéressé par les relations de couple, pas en recherche de ça, même si j'ai eu euh, une expérience de couple. Mmh. mais euh, ce n'est pas quelque chose qui euh, que je recherche activement, je dirais. Ce n'est vraiment pas du tout quelque chose qui est central pour moi. Et euh, par-dessus ça, j'ai découvert suite à la publication de ce premier livre que j'étais, euh, on m'a suggéré que j'étais probablement sur le spectre de l'autisme et j'ai eu un parcours un peu compliqué pour en avoir confirmation, ce qui est le sujet du deuxième livre, l'année suspendue. Oui, tout à fait. Et qui est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'il faut s'accrocher manifestement pour, pour obtenir pour un, un diagnostic. Pour ou obtenir oui. un diagnostic après, c'est sûr. Et du coup, quand tu, tu, tu parles de, de ça, de cette, dans ces livres, de ce, ce cheminement, c'est quasiment une quête, surtout le deuxième parce que... Tu es quand même obligée d'aller chercher les clés toute seule, de les trouver, de euh, de t'opposer. Puis c'est En fait, est-ce que tu vois ça comme un témoignage de parce que dans ton livre, manifestement, tu n'es pas la seule à, à rencontrer ces difficultés tout simplement, rencontrer oui. un médecin et. et... Euh, bah... Oui, c'est vraiment l'angle. Euh, bah, je dirais témoignage de toute manière, oui, puisque moi, je ne les considère pas pleinement comme des essais, dans le sens où, enfin, sur la forme sans doute. Pour moi, un essai, c'est davantage quelque chose de théorique qui va aller creuser mmh. un sujet, qui va aller, euh, reposer sur des sources documentées. Et là, je mets vraiment en avant, et je le, je le revendique dans le texte, le, le côté subjectif. C'est-à-dire, je parle d'une expérience que je raconte vraiment telle que je l'ai vécue, mais en ayant la conscience que cette expérience est partagée par d'autres et que j'espère que le texte tel quel est représentatif de ce que d'autres vivent aussi. Je vais vers le plus personnel pour aller vers quelque chose d'un peu plus universel, même si je parle de, de, de, de quelque chose qui est hors norme. Après, une quête, je pense qu'aussi, euh, c'est une quête dans le bon sens du terme, euh, je pense que je, fait, je fais cette démarche aussi parce que pendant longtemps, j'étais très seule avec tout ça, et vraiment très seule à me débattre avec des questionnements dont je ne trouvais pas la réponse. Je n'ai été aidée ni par des médecins, ni par des psychologues euh, sur ça, puisqu'ils n'ont ils pas mis des mots sur ça. En tout cas, ils m'ont aidée sur d'autres choses, mais pas sur ça. Et c'est très tardivement que j'ai découvert que d'autres personnes étaient comme moi. Donc, effectivement, on finit et on retrouve ça dans énormément de témoignages d'autistes, de, et diagnostiqués tard, et notamment des femmes. C'est On apprend à se débrouiller tout seul, on, on apprend à chercher ces solutions, parce que personne ne le fera pour nous. Personne ne l'a fait pour nous pendant des années. Oui, c'est-à-dire que tu, tu, quand on lit l'ouvrage, on se rend compte que tu as dû aller rien que pour, entre guillemets, apprendre à vivre avec les autres, avec tes semblables, avec, tu as déjà dû deviner, euh, interroger, tu as eu beaucoup d'expériences douloureuses parce que tu… Tu pas le bot d'emploi, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et, euh, et du coup, et dans, et, et ce qu'on te renvoyait de, en face n'était pas forcément rassurant ni aidant à structurer euh, ben, pas une personnalité, parce que tu l'as construite. Mais euh, tes relations, finalement… Euh... Ben, les relations, l'estime de soi, la place dans le monde. Mais ça, ce qui m'a frappé c'est quand j'ai commencé à mettre le mot sur le… Alors... Sur les deux termes, aussi bien la sexualité que l'autisme, mais en particulier quand j'ai lu des témoignages sur l'autisme, ça revient quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'avoir enfin un mot, c'est se dire bah « ben voilà, c'est pas moi qui avait quelque chose de travers, c'est pas moi qui étais défectueux, était défectueux, c'était… » Et c'est vraiment cette impression, il y avait un mode d'emploi, et on ne me l'a jamais donné. Donc, en me donnant le mien, on me donne celui des autres aussi. Tout à fait, parmi... et puis oui, je suis d'accord, parce qu'en plus, le mode d'emploi… Euh... Enfin, personnellement, je, dans un autre domaine, puisqu'il faut des modes d'emploi finalement pour vivre les uns avec les autres, j'ai grandi dans une société où on n'expliquait rien, justement. Il fallait tout comprendre tout seul. Et du coup, ça, on développe un instinct. Et en fait, cet instinct où on le développe, où on ne peut jamais s'intégrer parce qu'on ne vous dit rien. Complètement, oui. Voilà. Et un jour, on comprend. Mais souvent, c'est des années après où, ou alors qu'on reproduit des, des comportements. C'est vraiment de l'ordre de la survie quelque part. C'est bon, bah à un moment donné, je suis dans une situation qui est inconfortable. Je n'ai pas envie de me laisser abattre. Qu'est-ce que je fais avec ça Et on, on finit par développer un sens de l'observation, essayer de, de comprendre, d'observer. Euh, J'ai découvert que beaucoup de personnes autistes ont un intérêt très très marqué pour la psychologie. Euh, effectivement, pour comment, comment ça fonctionne dans la tête des autres, c'est quelque chose. On a, je me suis encore heurtée récemment à ce cliché de l'autiste qui est replié dans son monde et qui ne voit pas ce qui se passe en dehors. Alors qu'il il, s'avère qu'on est quand même assez nombreux à, à être en demande et à, simplement de pas trouver comment aller vers les autres. Bah dans le livre, c'est clair de la petite fille dans son bus qui, qui ne comprend pas en fait comment interagir. À la petite fille qui arrive quand même à avoir des amis parce que ça c'est effectivement c'était très c'est très puissant c'est assez euh, c'est émouvant souvent d'ailleurs parce qu'on on voit ce déroulement et puis arrivé à un certain âge tu poses les, les bagages tu poses les sacs dans année suspendue c'est vraiment ça quoi tu te tournes et tu prends le temps de voir ce qui de régler le problème en fait quelque part ben c'est vraiment là encore un truc de, je dirais, de survie, c'est qu'à partir du moment où cette question a été amenée, il faut savoir qu'un des. Alors, il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui m'ont amené à ces découvertes et à ce, à ce parcours. Euh, pour le cas de l'autisme en particulier, il y a eu en, en 2014, alors ce que j'appelle un burn-out, mais je n'ai pas été diagnostiquée officiellement. Mmh, il n'y a oui. un épisode d'épuisement extrême qui m'a laissé des séquelles. Euh, je supporte beaucoup moins bien les bruits, je suis fatiguée tout le temps, je ne m'en suis jamais remise complètement. Et il est assez probable que ce soit parce que euh, je ne connaissais pas mon fonctionnement. Donc, j'ai dépassé mes limites jusqu'au moment où ça a craqué, en fait. Et euh, cette fatigue, j'ai passé des années à chercher la cause, la solution. Je pensais qu'il y avait une solution euh, magique, quelque part. Donc, on fait bilan de santé, on fait euh, bilan non. psychologique, on fait tout. Euh, on cherche, on cherche, on cherche. Et, et non, cette fatigue est toujours là. Et cette fatigue était tellement insupportable au bout d'un moment que je ne pouvais pas rester... Euh, rester à ne pas chercher de solution. Et à partir du moment où on m'a dit, ben, voilà, la solution est peut-être là au niveau de l'autisme, c'était impossible de ne pas aller creuser. C'est impossible de, de toute façon d'avoir cette clé et de ne pas au minimum aller regarder le sujet. Et je pense que ce qui a été le moteur le plus puissant pour moi, il y a des gens pour qui c'est plutôt au niveau des difficultés sociales. Maintenant, j'ai atteint un stade où je pense que j'ai noué des amitiés qui sont assez solides et ça, ça a été une victoire pour moi. Je suis à un endroit où je ne me concevais pas il y a 20 ans. Mais par contre, la fatigue a pris des telles proportions. La fatigue, euh, le stress sensoriel aussi, c'est-à-dire que je suis hypersensible au bruit et à la lumière et, de, et je les tolère de moins en moins. Il fallait que j'ai des réponses pour ça. Parce que ça, ça me, ça me pourrit la vie vraiment. Et là, maintenant que tu as fini, ce, ce, ce, ce, ce tu as rédigé ce livre, tu l'as terminé. Euh, tu penses qu'il qu y a encore des choses à creuser ou dans, euh... ce, dans, dans ce spectre, justement, dans ce que tu appelles le spectre de l'autisme est-ce que pense, pardon. Ouais, Je pense être arrivée à… En fait, je suis à la fois à la fin d'un cycle et pas tout à fait. Je pense que je suis arrivée pour l'instant au bout de ce que j'avais à écrire sur la question de la différence. Mmh. Donc, ce cycle d'écriture, pour l'instant, il est, il est bouclé. Euh, je suis dans une phase où je ne me sens pas encore de reprendre l'écriture et de passer à ce qu'il y aura derrière. Parce que là, je suis vraiment dans le… On m'avait prévenu que c'était très long de digérer un diagnostic, c'est-à-dire qu'on mmh. passe par tout un tas d'étapes, il y a la quête. Il y a eu le, le, le moment où je me suis focalisée sur l'écriture pour tenir, parce que c'est quand même un bouleversement. Bon, ensuite, j'ai pas eu de bol, il y a eu une petite histoire de pandémie qui nous est tombée dessus et qui a <rire> chamboulé tout ce qui aurait, tout ce qui aurait pu oui. se passer derrière dans d'autres dans circonstances. Le, donc. Pour les relations sociales, ça n'était pas génial. Ça. Pour ça, puis en termes oui. de, de, de stress supplémentaire, oui. qui a, bon, bref, tout a, toutes les cartes ont été à nouveau rebattues. Et là, je pense, depuis la. pas la sortie du livre, mais un peu après, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que je n'ai pas encore creusée, c'est la part de handicap. C'est-à-dire mmh. que euh, l'autisme, il y a à la fois euh, une différence, c'est-à-dire être euh, étrange aux yeux des autres, ne pas parler comme eux, ne pas voir le monde comme eux, ce genre de choses. Il y a une part de handicap plus ou moins présente, euh, qui chez moi se manifeste donc par cette fatigue et cette, euh, et cette, cette sensibilité, au, notamment au bruit et à la lumière qui m'empêche de, de faire tout ce que je voudrais. Je, je commence à ne plus pouvoir voyager, j'ai du mal à sortir de chez moi tous les jours parce que ça me, je suis agressée par les bruits, enfin voilà des choses comme ça. Il y a vraiment un handicap. Et là je suis arrivée à un stade où je comprends que bon il, il faut que je prenne le taureau par les cornes à l'endroit du handicap, je, oui. vais re, je cherche l'équilibre, je ne peux pas continuer à vivre comme j'ai vécu pendant des années parce que c'est ça qui m'a un peu bousillée. Oui. Je ne veux pas non plus renoncer à... Au travail, à la vie sociale, à tout ça, il y a un équilibre à trouver. Où est-ce qu'il est qu y a exactement euh, Où sont mes priorités et où est-ce que je peux mettre de côté Donc là, je suis vraiment focalisée sur ça. Et du coup, c'est plus un moment pour moi qu'un moment pour l'écriture et pour l'exploration du thème vaste. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on pourrait dire que tu digères en fait tout le travail que tu as fait, qui était quand même très très profond et très épuisant, j'imagine aussi. Euh, plutôt, que... qui, qui a beaucoup, il y a beaucoup de facettes à explorer. Ouais. Effectivement, et... ça prend quelques années pour vraiment retomber sur ses pattes, bon surtout avec une pandémie en plein milieu qui a vraiment mmh. tout, euh, tout, tout explosé. Re... Tout retardé. J'ai eu six semaines entre le diagnostic et, les... et le début du premier confinement. Donc, ça a été très, euh, très précipité. Ah oui. Puis après, les médecins étaient aux abonnés. À... Bah après, il m'a fallu moins un moment 100, pour comprendre. Quatre euh... mois, c'est ça. <rire> Bon, il, a, il a fallu un moment pour continuer à, tout, à mettre de l'ordre dans tout ça, je dirais. Et, et en fait, est ce, qu a aussi, ce qui, qui m'a fascinée, et vraiment je suis rentrée dedans plus facilement, c'est qu'en fait, en tant qu'écrivaine, tu as beaucoup lu sur la thématique, parce que tu dis que tu, tu as beaucoup beaucoup lu, c'est en fait la première information que tu as pu trouver. Oui. et que tu as écrit donc en fait tu as continué à écrire même si ce n'était plus des, des, des nouvelles du fantastique mais tu, tu dis quand même beaucoup dans tes dans ton, dans ton texte surtout dans le deuxième que, que tu comprends mieux certaines de tes nouvelles maintenant que tu oui, as fait cette analyse et tu, en fait, peux, tu peux donner un exemple où... Oui bien sûr, ben, de toute façon euh, moi j'ai toujours mis en avant que j'ai un rapport à l'écriture qui est très instinctif et j'ai toujours eu conscience qu'il y avait des éléments personnels que je découvre des fois des années après des souvenirs d'enfance, des choses tiens le rapport entre ces deux personnages ah ben tiens ça fait écho à ça mais je le vois euh, dix ans après il y a toujours eu ça euh, un exemple qui m'a frappée, ben, je pense que de toute façon euh, le fantastique je dis maintenant que c'est euh, c'était une manière d'explorer ce que j'appelle mon, mon étrangeté au monde, je pense qu'il y avait vraiment ce côté j'ai jamais écrit sur le, le thème de la menace extérieure qu'il faut renvoyer c'est vraiment le, le trouble de quelque chose et, Quelque chose est étrange. Donc, il euh, y a vraiment ça, ou alors un personnage découvre qui n'est pas ce qu'il euh, qu pensait être. J'adore ce, ce thème-là. Euh, l'exemple que je donne aussi, c'est que j'ai écrit, alors dans ma nouvelle Le Train de Nuit, je donne l'exemple dans L'année suspendue. J'ai mis en scène un personnage autiste, sans savoir que j'étais autiste, ni sans savoir que le personnage l'était, en ayant ah simplement oui. la conscience que c'était un, une, une, une espèce de prolongation un petit peu exagérée à mes yeux de ma propre étrangeté. J'avais conscience que ce personnage me ressemblait en partie. Mais je ne savais pas à quel point. Euh, récemment, dans une rencontre en librairie, on m'a fait lire le début à haute voix. ce passage-là à haute voix, Et notamment, le, je, on voit le personnage se balancer, par exemple, alors que je ne savais pas encore euh, à l'époque que moi-même, quand je suis stressée, je me balance. Ça, je l'ai découvert euh, oui. très tard. Il y a des oui, choses de... comme ça qui sont troublantes, en fait. Je le savais sans le savoir. Oui, en fait, tu, tu t t avais une conscience inconsciente, peut-être, <rire> de ton corps. Complètement. Je pense <rire> dans tout ce que j'écris et dans tout… Euh... Mais je pense depuis longtemps, puisque petite, j'écrivais, enfin, j'inventais des histoires et je dessinais. Et ma mère m'a dit qu'elle a toujours eu l'impression que ce que je créais, ce n'était pas juste pour m'amuser, c'était euh, je cherchais à exprimer des choses. Ça a toujours remonté à très loin. Et j'ai en plus cette impression que c'était pour exprimer ce que justement, je n'arrivais pas à dire. Puisqu'il y a à la fois dans l'autisme et dans le fait de ne pas savoir qui on est, dans l'autisme, il y a beaucoup ce, des difficultés à, à communiquer avec l'autre l'écriture, et en particulier à l'oral. Beaucoup d'autistes sont très à l'aise à l'écrit, par exemple. Oui, tu dis ça d'ailleurs, que tu préfères les mails au, au coup de téléphone, par ah exemple. Complètement. <rire> ben, on n'a pas à surveiller le ton de sa voix, on n'a pas à savoir comment dire bonjour, au revoir, on a le temps d'y réfléchir, on n'est pas pris au dépourvu par une question qu'on n'a pas prévue. On maîtrise, en fait, C'est de la quelque part, c'est de la pensée pure, et on a le temps. Surtout, on a le temps. Le mail, ça m'a changé oui. la vie, moi. Oui, oui, ben ça m'étonne parce que ça m'a beaucoup étonné parce que moi, je déteste les mails parce que les, les gens les lisent en... souvent en diagonale ils n'ont pas saisi la pensée. Mais bon, c'est. Mais on a l'avantage, je dirais, de pouvoir le relire alors qu'une conversation, ça va trop vite. Oui, puis a trop on. et de non-verbal à gérer. Et puis on a le temps de répondre surtout avec un mail si on voilà on peut prendre le temps voilà tandis que ben si on est pris de court par c'est sûr une conversation on n'a pas et justement tu ça ça m'a un petit peu interpellé je pense qu'il n'y a pas que les que les gens qui auraient euh... qui seraient autistes qui, qui en souffriraient c'est le de se refaire le film voilà ce que j'aurais dû répondre Oh, ben ça complètement. Voilà, c'était aussi, euh, en fait, c'est aussi de la mise en scène des souvenirs quelque part de, de ce qu'on aurait pu faire. Euh, et on revient dans, euh, je suis sage, j mais finalement, j'ai fait comme si j'étais comme ça. Et c non, on a euh... beaucoup... Ça, de toute façon, c'est un schéma de pensée qui est commun à beaucoup de gens et effectivement, c'est pas du tout spécifique. Après, c'est vrai que beaucoup de gens qui sont hors normes, euh, autistes, neuroatypiques ou d'autres choses. On, a tellement, on nous a tellement fait ressentir que ce qu'on fait n'est pas comme il faudrait, que je pense qu'on a cette espèce de petite voix à l'intérieur qui nous souffle, qui, qui critique en permanence ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très, très difficile. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à m'en défaire un jour. N'importe quelle conversation, n'importe quelle situation sociale, je suis constamment en train de me dire, mais est-ce que ça, c'est ce que je devais dire Est-ce que c'est oui, cette petite voix dans ma tête qui analyse tout, tout le temps Et ça, c'est épuisant. Oui, ça, ça, ça, de, ça amène un manque de confiance dans, dans, en soi, finalement. Ben complètement, euh... surtout à mesure qu'on a conscience de comment fonctionne l'autre. C'est comme si on avait un petit ordinateur à l'intérieur qui calcule. Et c'est aussi pour ça qu'on est complètement épuisé après une conversation. C'est comme une analogie que, que j'ai déjà faite, c'est comme une langue étrangère. Si on parle une langue étrangère toute la journée, on a beau apprendre à bien la maîtriser, ça mmh. reste quand même quelque chose de pas euh, 100% instinctif. Il y a un effort mmh. cognitif en plus à fournir. Oui, ça, ça donne mal à la tête. Oui, complètement. <rire> Alors, je, je, je, je pensais aussi te, te parler, donc tu l'as tu déjà dit d'ailleurs, le thème de l'étrangeté, d'être à côté, dont tu parles beaucoup, de ne pas savoir comment réagir en société. Et euh, est-ce est que, est, j'avais noté dans ma question, ça, ça amène une souffrance quand même. Euh, quand on est toujours en train de se demander ce que, en fait, quel est le sens de ce qu'on regarde ou de ce qu'on entend, ou, et, et est-ce que ça te, enfin, tu peux en dire un mot par rapport à, à, à tout le retour que tu as fait sur toi-même en regardant en arrière, enfin, tu ne regardes pas très loin en arrière, mais tu regardes quand même. Oui, sur je remonte, euh... je remonte un peu jusqu'à l'enfance. <rire> ben, il y a forcément, et ça, ça encore une fois, je l'ai retrouvé dans beaucoup de témoignages, ce retour en arrière pour ré tout réinterpréter. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle grille de lecture et d'un seul coup, toute, toute notre histoire est, est bouleversée. Mais même sur des petites choses, enfin, petites choses. C'est-à-dire que tous les moments où on s'est dit qu'on était inadéquat parce que euh, on regarde autour de soi et on dit, mais les autres, ils arrivent à le faire. Ça, pourquoi moi, n'y arrive pas d'un seul coup, on se rend compte que non, en fait, on fournit un effort qui est, euh, qui est parfois beaucoup plus grand que celui que, que fournissent les autres pour faire la même chose. On y arrive moins bien, mais en fait, ça, ça nous demande beaucoup plus d'efforts parce que simplement, on a un fonctionnement cognitif différent, on a des capacités différentes. Euh, il y a encore beaucoup la croyance que, que c'est un trouble psychologique, un trouble mental, l'autisme, mais c'est une… Bon, pour résumer, on est, on est câblé différemment, le cerveau se développe différemment. Donc, perçoit les choses différemment, donc les interprète et les, euh, les traite différemment. Et ce n'est pas du tout de l'ordre de, de, du trouble mental, effectivement. Donc, euh, donc, je ne sais plus où j'en étais. Mais, bah, euh... on est, on, oui, on était sur l'étrangeté, en fait. Mais du coup, ça, est-ce que tu dirais, parce que bon là, je ne sais, sais pas dans quel domaine on pourrait… Qu'est-ce que c'est que Comment tu donnes… Si tu devais donner une définition de, de l'autisme telle qu'au ah. bout de toute cette expérience, de ces échanges, toujours subjectivement. Tu, si tu devais expliquer ça à quelqu'un. Alors, on m'a posé la question récemment, en, justement dans une rencontre librairie. Alors, j'ai à peu près réussi à… Ah, voilà, Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un facteur génétique. Euh, il y a régulièrement plusieurs personnes autistes dans une même famille, des gènes se transmettent. Alors après, on ne sait pas encore bien pourquoi ça, ça va se... être chez telle personne de la fratrie et pas telle autre, mais… Euh... Voilà. C'est la roulette ce facteur... russe. Ouais. Il y aurait truque. des facteurs environnementaux, mais je crois que ce n'est pas encore très bien connu. Ensuite, euh, ben voilà, on, on est donc avec un cerveau qui est, euh, qui est câblé différemment. Euh, J'ai lu quelque chose que je trouvais assez, assez intéressant, c'est-à-dire que… Euh, alors, Je vais peut-être dire un métisse, parce que je n'ai pas du tout une bonne mémoire des termes scientifiques ou des termes précis. Mais euh, dans le cerveau, de, euh, à la naissance, il y aurait un certain nombre de… Ce n'est pas des connexions neuronales, mais des… Euh, des voies différentes qui sont ouvertes dans le cerveau. Et le cerveau, chez une personne neurotypique, va désactiver celles qui ne servent pas. Au bout d'un moment, tout ce champ de possible, on ne va garder que ce qui va vraiment servir. Et chez la personne autiste, non, tout reste ouvert. Donc, c'est une cacophonie dans notre tête parce qu'en fait, on perçoit beaucoup plus d'informations que les autres. Et le cerveau, de ce fait, a beaucoup de mal à traiter les informations. Donc, quand on va, la... on va donner l'impression qu'on est à l'ouest, ce n'est pas qu'on ne fait pas attention à ce qui est autour de nous, c'est qu'on perçoit en même temps euh, le bruit de la voiture qui passe dans la rue, et la conversation en face, et la lumière, et euh, on n'arrive pas à hiérarchiser les informations. Donc, euh, ce qui fait que le, le, les troubles sensoriels viennent de là, on est bombardé d'informations et c'est un stress énorme. Et du fait aussi que le cerveau est structuré différemment, on, a, euh, on va faire la conversation un petit peu différemment, on n'a pas le même rapport à l'implicite, aux normes sociales, on n'a pas la même compréhension de certaines choses. On va par exemple voir beaucoup plus les détails que la globalité. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et après, c'est compliqué à résumer parce qu'il y a beaucoup de, de manifestations possibles de tout ça qui vont différer d'une personne à l'autre. Dans mon cas, par exemple, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a souvent un rapport à la franchise et un, un, un refus absolu du mensonge qui est poussé très loin. Ça, je l'ai très fort. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, par exemple, pourquoi euh, on met très longtemps à apprendre pourquoi la question « ça va », il ne faut pas répondre euh, sincèrement. C'est très difficile pour beaucoup d'autistes d'apprendre ce genre de normes sociales où il ne faut pas dire les choses comme elles sont. Ça, on finit par l'apprendre, mais c'est vrai qu'on ça ça, trouve ça un peu absurde. Euh, moi, effectivement, j'aime beaucoup les détails et pas le, la globalité, ce qui explique sans doute pourquoi j'aime les nouvelles plus que les romans. J'aime me focaliser sur un personnage, un lieu, un incident, beaucoup plus que sur une histoire qui, qui dure des années. Euh, je cite dans le livre que par exemple j'ai une excellente mémoire d'un je peux ressortir une anecdote euh, lue dans un article et je suis incapable de dire de quoi parler l'article mais c'est comme ça tout le temps voilà, après il y a beaucoup de, de petites choses euh, euh, ce qui fait que le diagnostic ça ne va pas se faire sur une chose ça va se faire sur un certain nombre de, de critères qui sont généralement de difficultés à communiquer difficultés d'interaction sociale euh, les troubles sensoriels ça c'est très très présent on peut avoir une sensibilité au bruit, à la lumière, aux, aux odeurs, aux textures. Ne pas aimer porter le, des étiquettes dans les vêtements, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il peut y avoir une, des maladresses, euh, des problèmes de motricité, qui ne sont pas très présents chez moi, mais un peu présents quand même. Euh... Qu'est-ce que j'ai oublié dans le tâche Il me semble que… Enfin, les, les principaux… On va lire le livre. Voilà, et ensuite, on passe des tests précisément pour, pour, pour cerner tout le profil. Oui, donc… Euh, donc, ça ne se résume pas en une phrase, en fait, l'autisme. Voilà, et ce n'est pas forcément une maladie. Pas du ça, tout. Aussi. Et ça peut prendre des formes différentes. Alors, il peut mmh. y avoir une, une, une déficience intellectuelle ou non. Il y a, il y a différents… Euh... pour ça qu'on parle de spectre. Il y a vraiment il y a mmh. des, des autistes qui vont être non-verbaux. Euh, de, des autistes qui vont, euh, qui vont être. Euh, euh, qu'on ne va pas déceler au premier coup d'œil parce qu'ils euh, ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en fait. Il euh, y a beaucoup de. après, il y a énormément de, de comorbidités qui s'y rajoutent. Par exemple, des troubles digestifs, c'est très très fréquent, des intolérances alimentaires. Ah oui. On ne penserait pas à rajouter ça, mais ça revient beaucoup. Donc, sans être un critère euh, essentiel, c'est quelque chose que, que les professionnels vont noter en disant ah bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça on coche un certain nombre de cases sur la liste. Et ça fait un, ça. un faisceau après, voilà. j'imagine. Oui. Bah c'est ça, j'appelle ça le faisceau de présomption, parce ah. que c'est pas. Euh, le dictionnaire dit « repli de la réalité », et ce pas tellement ça, en fait. Enfin, non, si, on a puisque... besoin de se protéger des fois, de s'isoler pour se, se reposer oui mais en même temps moi je me base sur ton livre euh, j'ai pas l'impression d'avoir vu quelqu'un qui se repliait quelqu'un est allé beaucoup pas au combat c'est un mot un peu excessif mais qu'il qu est allé au mais feu et puis Toujours, puis après... euh, disons que j'ai un gros gros besoin de solitude j'ai un goût pour la solitude mais j'ai besoin des gens aussi par contre au bout de, de quelques heures à une journée je dirais avec les gens je j'en peux plus il faut que je suis en, sur, en surcharge mon cerveau n'en peut plus il faut que je m'isole mais j'ai un goût vraiment pour m'occuper seul en même temps donc les deux coexistent mais j'ai bah... besoin d'avoir mes proches, d'avoir des amis, d'avoir euh, des activités avec les autres, mais, mais en ayant une préférence aussi pour faire les choses euh, seules. Oui, donc partir en voyage euh, en particulier. Voilà. Et aller à la découverte. Oui, tu, tu, tu cites un passage comme ça où pour toi, c'est partir à la découverte d'un pays, il faut le faire oui, tout enfin, tu... seul. Je ne peux plus faire toute seule maintenant parce que, comme je disais, mes limites ont baissé. Oui, c'est ça, ça devient oui. trop douloureux. Mais euh, je pense que c'est aussi parce que quand j'adore partir avec des gens, mais a, euh, mon énergie n'est pas au même endroit. Si je veux vraiment profiter des lieux, les observer, les contempler, m'immerger dedans, je ne peux pas être avec des gens, je ne peux pas faire les deux à la fois. Donc, je dois choisir. Si je vais en vacances avec des gens, je vais, mon énergie va être, euh, va être pour eux, quelque part. Oui, pour les, les barbecues, les, les voilà, soirées. Voilà, mais je ne peux pas tellement faire les deux. Voilà. Je pouvais il y a longtemps, mais euh, là, j'arrive à un stade où même de toute façon aller à l'étranger, ça devient compliqué. Ah oui, puis à l'étranger, pour le coup, c'est l'étrangeté doublée quoi, des deux côtés. Il bah, y, y a un petit peu de ça, oui. Même ouais. si euh, j'adore les pays anglophones parce que j'adore la langue anglaise, une, une fascination pour ça. Mais c'est vraiment plus la fatigue des transports, la fatigue de... Oui, c'est oui, c'est physique finalement, c'est physique. Oui. Ça devient un handicap physique puisque... Mais et, et en fait, il y a une autre chose qui m'avait, qui m'a bien intéressée, c'est la vision que tu as de l'âge, de la maturité de la femme en tant que femme. Est-ce que tu peux nous en parler parce que... Tu dis ce qu choisit, que là, c'est ce qu'on choisit d'en faire, finalement. Mais je constate que je ne suis pas toute seule à avoir ce raisonnement, puisque là, là j'ai euh, 45 ans maintenant et une bonne partie de, de mes proches, euh, amis et familles, euh, enfin, famille, ma génération, euh, ma soeur, mes cousins, tout ça, on a autour de la quarantaine. Et on est quand même un certain nombre, alors est-ce que c'est générationnel Je ne sais pas, à trouver une forme d'apaisement. Au moment de la quarantaine, souvent des gens qui ont été beaucoup en recherche, peut-être que les gens qui, qui ont été à l'aise très tôt dans leur vie vivent assez mal ce passage, mais on est nombreux à finalement euh, commencer à se libérer de beaucoup d'injonctions, que ce soit au niveau effectivement de, du sexisme, commencer à moins obéir à « une femme doit être comme ça, elle doit être habillée comme ça, elle doit être absolument épilée comme ça, elle doit être maquillée comme ça, elle doit. une femme c'est ça ». Ah, euh, pour les personnes qui sont en dehors de la norme, euh, bah, décider que non, on n'a plus envie, on a, on a fait des efforts toute notre vie. Et, et finalement, si on s'assumait, c'est presque aussi simple, voire même plus simple finalement. On est un certain nombre de personnes euh, autour de moi à dire, la quarantaine, euh, on l'appréhendait. Mais finalement, c'est le moment où on commence à se connaître, on commence à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. On commence à envoyer balader les gens plus facilement, sauf peut-être des gens qui avaient déjà un caractère très très affirmé plus jeune, mais... Pour d'autres, ça a pris du temps. C'est un âge où, alors on le paye peut-être au niveau physique, on, on, on perd certaines choses. Moi, j'ai perdu clairement en énergie, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je suis. Et avec, avec mon apparence, avec mes différences, avec, euh, avec le fait que, ben, d'accord, je ne suis pas euh, entre guillemets comme tout le monde, mais ça m'a amené à des endroits intéressants. Alors, des endroits douloureux, ça, je ne vais pas dire le contraire, mais euh, sans doute que ce que j'ai écrit, c'est aussi pour ça. Sans doute que tout ce que j'ai vécu d'intéressant, c'est pour ça aussi. Euh, la plupart des gens avec qui je m'entends bien sont des gens en dehors de la norme aussi. On a fini par se trouver. Je pense que j'ai aussi arrêté de vouloir me conformer en écriture. Je pense assumer beaucoup plus de faire les choses comme, comme elles viennent et pas comme, on, comme il faudrait pour faire carrière, quelque part. Et, et en fait, quand tu... tu rapport, Parce que là, c'est une écriture dont on parle, ce sont des textes qui ne sont pas des textes de fiction, ni, de, ni des textes littéraires. Mais est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi sur, sur ton, ta façon d'écrire, de, de camper des personnages, des histoires, par rapport à il y a dix ans encore, rien que dix ans Ça, c'est un peu compliqué… Euh... Alors, par contre, je, moi, je les considère comme des textes littéraires dans le sens où je les ai écrits avec, la, finalement, la même démarche, la même mmh. attention au style, la même construction. On m'a dit que ces textes étaient construits comme mes nouvelles. Ah, Ça, ils je, sont, me pas je peux le dire à hein, nos auditeurs, <rire> lisez-les, ils sont très bien écrits. C'est très je agréable. Pense, euh, je pense qu'ils sont écrits avec l'expérience ouais. que, que j'ai acquise en fiction. Donc Pour moi, il y, y a une passerelle, en tout cas, mmh. entre les deux. Après, il se trouve que la fiction s'est arrêtée il y a maintenant combien d'années euh, Ma dernière nouvelle date de 2006 elle s'appelle oui, « euh, Minuit démasqué, c'est ça, dans l'anthologie « Belle masquée » des éditions du Chat Noir. J'ai eu de plus en plus de mal à écrire de la fiction, ça ne venait plus naturellement. J'avais euh, une pression énorme que je me mettais parce que je sentais que les gens attendaient que je continue oui. à écrire des nouvelles. On venait m'en demander beaucoup et c'est terrible quand les gens viennent nous dire « J'aimerais que tu écrives une nouvelle pour tel, tel projet d'anthologie. » Ils vont dire « Mais j'adorerais, mais euh, j'y arrive pas en fait. Ah » oui. Je voudrais, mais ça ne vient pas. Je me demande si le burn-out n'a pas un petit peu précipité ça. Peut-être que, ben, je ne sais pas, il y a aussi d'avoir beaucoup changé en tant que personne. Je ne suis plus la personne que j'étais quand j'ai commencé les nouvelles. Mmh. Il a fallu à un moment donné que j'écrive sur ces textes qui étaient déjà très compliqués à aborder, même en non-fiction, et je n'ai aucune idée de ce qui va venir derrière. Je sais que normalement en interview, on est un peu censé parler des projets, on est toujours un peu censé dire « bon ben là ensuite, je pense que je vais faire ça, ça et ça ». C'est intéressant. Oui, j'assume de plus en plus justement. Enfin, n'arrête pas en fait, d'écrire, mais bon. Mais non, j'arrête pas, mais je contrôle pas en fait. J'assume ouais, de plus en plus. Et dans le podcast Procrastination, je finis par être... Euh, J'ai appelé ça la voix contraire, celle qui dit, ben bah non, je sais pas, je ne comprends pas. Moi, je fais les choses comme elles viennent. Ce n'est pas prémédité. Euh... Et à l'heure actuelle, c'est intéressant, en même temps un petit peu angoissant, mais très intéressant, c'est que je ne sais pas ce qui va venir. De toute façon, la pulsion créatrice, euh, elle est là. En ce moment, je dessine beaucoup. J'ai écrit des poèmes aussi à un moment donné. Ça, c'est là, ça ne va pas partir. Mmh. Si euh, j'ai quelque chose à écrire à nouveau, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Peut-être que je reviendrai à la fiction. Et ce serait très intéressant de voir ce que, ce, ce, ce, ce que ça donnerait. Mmh. Mais je ne peux pas garantir que ce sera le cas. Mais je n'exclus pas non plus que ce soit le cas. Simplement, à ce stade, euh, je, je suis encore... En, euh, comme je le disais au début, à gérer des choses, euh, à retomber sur mes pattes. Et oui, à gérer la, la, fin, la, la fin de, de, de l'année suspendue. Quoi. Voilà, suspendue, et puis la oui. fin de… Je dirais que je pense que j'ai besoin de, de, euh, de finir de faire le tour de cette question qui est euh, « j'ai passé une grosse partie de ma vie à m'épuiser, à essayer de faire ce que les autres ont attendu de moi, y compris dans l'écriture, qui est mmh. quelque chose que j'ai fait par passion » mais où il y a, je me suis vraiment mis la pression parce que je sentais qu'il y avait des attentes. Je me rends compte que je ne vais jamais avoir le parcours que les autres attendaient de moi, parce qu'en plus, de toute façon, je suis partie tellement loin de, de ce qu'on attendait. que Je ne sais pas où je vais. Ça va... Sans doute, il y a encore des choses intéressantes, je ne sais pas où elles sont, mais il faut que je termine de, de, de décider de ce que, je, ce que je souhaite faire profondément et ce que je souhaite faire profondément pour ne plus jamais m'épuiser. Comment faire les choses, avoir, garder cette envie de les faire par passion et pas par obligation Je pense qu'il y a vraiment ça. Donc, oui, parce, euh, oui, Je suis quelqu'un qui crée de toute manière depuis que je suis petite, sous une forme ou une autre. Il y a toujours quelque chose qui sera là, mais à l'heure actuelle, je suis incapable de dire ce qui va venir. Ben, il y a une autre de tes, de tes passions qui, qui t'amène à écrire finalement, c'est la musique. Et, Complètement. Euh, et j'aimerais bien que tu parles un peu de ta relation à la musique parce que moi j'ai été dans, dans le premier, c'est dans, euh, pardon, c'est nous non, qui n'existons pas. pas oui. C'est là-dedans qu'il y a une scène où tu es sur une plage aux États-Unis à New York, à côté Island. de New York, et moi ça m'a stupéfaite parce que tu, tu découvrais une nature magnifique et tu avais. De la musique sur les oreilles. Bah, complètement. Après, New York, euh, York c'est particulier. C'est-à-dire, ah, c'est oui. le dernier gros voyage que j'ai fait, euh, sans doute pour un moment, parce qu'il m'a épuisé C'est là que je me suis mm. rendu compte que ça devenait difficile. Mais c'était le cadeau que mes proches m'avaient offert pour mes 40 ans. New York, mm. c'est un rêve d'adolescence. Mais tu en et, parles euh, d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, il fallait absolument mm. que je visite ça un mm. jour. Et ma sœur avait cette idée depuis longtemps que pour mes 40 ans, elle, euh, elle m'offrirait ça. Et il y a eu euh, voilà plein de proches se sont cotisés. Et c'est un voyage qui a été merveilleux et douloureux aussi. Mais euh, New York, pour moi, c'est très, très fort associé à des références culturelles, mmh. musicales et cinématographiques aussi. Et je pense qu'une de mes passions, parce que dans l je savais que j'oubliais quelque chose dans les critères de diagnostic de l'autisme, il euh, y a le, ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, se, se passionner pour des choses de manière euh, réduite et euh, un peu obsessionnelle, entre guillemets. Et moi, j'ai une passion extrêmement forte... Euh, pour la musique, pour la culture populaire, je pense, le, le, le cinéma, le, la littérature, le fantastique, mais en particulier la musique. Et pour moi, New York, c'est entre autres, euh, c'est Patti Smith, c'est euh, ah oui. un des albums de PJ Harvey, qui est une de mes chanteuses préférées, c'est euh, bon, beaucoup de choses. Et Patti Smith, bah, forcément, j'ai trouvé des… Et Susan Vega aussi, oui. Il y a énormément de références de Susan Vega. Je suis allée voir le restaurant euh, dans lequel elle a écrit la chanson Tom Tom's Diner, par exemple. Ça, il, fallait, il fallait que j'y aille, il fallait que j'aille voir l'endroit. Et là, oui. je regarde, je connais ce texte par cœur depuis que j'ai 14 ans. Je dis, bon, ben bah, voilà, le personnage qui raconte l'histoire est là-bas parce qu'il y a la vitrine qui est là-bas, le bar est ici, elle regarde les passants, donc elle est assise là-bas. Ah oui, c'est. Et... Une... Tu t'es refait un cinéma. Ah bah, complètement. <rire> de ton, et Coney Elon, j'arrive sur cette plage et j'étais épuisée. C'était vraiment un jour de, de fatigue et j'avais mal partout. Et arrivé devant la mer, j'ai découvert depuis que la mer me, me détend. Ça fait partie des choses qui m'apaisent. Mmh. J'ai ressenti un, un calme et une euphorie, et il a fallu que je marque ça par de la musique. Et j'ai mis une chanson de Patty Smith qui me met en transe à chaque fois. Parce que je pense, j'ai pensé à elle à cause de, du livre Just Kids, que j'adore, qu'elle a écrit. Et la couverture est une photo d'elle et de, et de son, son amant à l'époque, Robert Mapplethorpe, qui est, qui est un photographe très connu, très jeune, sur la plage de Coney Island. Donc j'ai pensé à eux, j'ai dit « bon ben voilà, j'y vais, j'y vais, je me replonge <rire> ». Et j'ai vécu un moment magique avec la mer devant moi, le New York et toute la légende de New York autour de moi, et cette chanson dans les oreilles. Et c'est mon rapport au monde, je fonctionne comme ça, j'ai toujours de la musique. De la Quand musique. me protège de, des bruits aussi. J'ai tendance à me... c'est un bouclier pour me protéger des bruits qui me fatiguent. Donc tu en écoutes écoute tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout, tout le, le temps. temps. Tout le temps, tout le temps. Dehors, j'ai tout le temps au minimum euh, des bouchons d'oreilles ou de la musique. Ah oui, c'est vrai bon que c'est un rapport très très très fort à la musique. Et du coup, tu, tu, tu peux nous dire un petit peu ce que tu écris euh, en tant que chroniqueuse comment euh, ben, Là aussi, j'ai un petit peu ralenti. Là, c'est comme je disais, ce n'est pas une période pour l'écriture. Mmh. Pour plein de raisons, j'ai un peu laissé de côté. Euh, j'ai aussi écrit sur un peu sur des livres, des livres sur la musique, notamment sur des films, des séries. Quand j'aime quelque chose, j'ai besoin d'écrire dessus. En musique, j'ai beaucoup... Je pense que c'est parti beaucoup de la, de la constatation que quand j'aime quelque chose, j'ai besoin de le communiquer, mais je ne sais pas le faire à l'oral. Et ce que j'adore, c'est creuser l'œuvre d'un artiste, c'est-à-dire pas chroniquer toute l'actualité, mais suivre des artistes sur le long terme. Et mon plus grand plaisir, là, ma dernière chronique en date, c'est le, le livre de poésie de P.J. Hervé, qui est ma chanteuse préférée depuis que j'ai 18 ans. Elle vient de sortir un livre de poésie euh, qui est en, en patois du Dorset, qui est un petit peu ardu que j'ai adoré lire, j'ai lu ça ce week-end, j'étais en transe, que, que je peux... et mon plaisir c'est voilà, de pouvoir écrire dessus en disant bah, « voilà, je sais ce qu'il y a derrière, je connais sa carrière depuis, euh... depuis toujours, quasiment, je peux expliquer pourquoi il y a ce thème, pourquoi euh, c'est dans ce décor, pourquoi je peux le rattacher à sa musique ou non. » Et la chronique s'écrit toute seule parce que tout ça je l'ai intégré. Et j'ai un plaisir à ça, c'est qu'à chaque fois je peux dire « bon ben bah, voilà, j'ai tout le contexte, je n'ai pas à sortir ça de nulle part. Je sais exactement d'où ça vient et j'adore ça. Et donc, c'est une histoire qui t'accompagne aussi depuis des années. C'est complètement la musique. Et là, plus récemment, là j'écris plus trop parce que je vais aussi moins voir de concerts. Je me suis beaucoup intéressée à la scène, à une certaine scène indé parisienne. Et j'ai beaucoup fait connaissance et me suis liée d'amitié avec des chanteuses notamment qui écrivent en français. Pas ce qu'on appelle de la chanson française, c'est pop rock, mais avec une écriture en français. Je suis passionnée par le fait d'écrire, de faire sonner la langue française, et j'ai beaucoup écrit sur sur cette scène ces derniers, depuis dix ans. Je me suis beaucoup refocalisée sur ça, et j'ai un plaisir aussi à suivre, à suivre des artistes qui là sont aussi des gens que je connais, et à euh, les regarder évoluer sur scène d'un album à l'autre. À... On m'a demandé aussi de faire les, les bios dans les dossiers de presse, la présentation qui dit bah voilà tel album. Euh... C'est ah oui, la même bah... démarche en fait. Tel album, bah voilà, oui, telle personne fait. a fait ça, ça, et ça, et tel, tel album, il y a cette démarche, et ça vient de là, là et là. Et j'adore faire ça. Bah, et écoute, euh, pour moi, c'est mar... mettre une narration sur, euh, sur quelque chose aussi. Oui, puis le, le, le, le vivre de foi en l'écoutant et en l'écrivant finalement. Bah, en l'écoutant et en maintenant en voyant les coulisses aussi. Je suis fascinée par les coulisses. Et tu de parles voir comment ça se construit. Tu parles beaucoup de cinéma, de littérature, de la nature, de, de, de tout ce que tu as lu aussi. Tu as cité beaucoup, beaucoup d'écrivains que je ne citerai oui. pas, mais qui ne sont pas forcément, je veux dire, Nancy Houston, ce n'est pas forcément des écrivains de genre, entre guillemets. Pas uniquement, oui, il y en a pas uniquement. Donc, tu as une, en fait, tu as une formation littéraire à la base. Formation, oui et non, c'est plus, j'ai appris plus. à lire tôt. Vraiment par intérêt, j'ai appris à lire avant, avant l'école en fait, euh, enfin avant l'école, avant le, le CP que j'ai mmh. passé du coup et j'ai eu un livre en main tout le temps depuis que, depuis que je suis petite. Je lis moins à l'âge adulte, euh, j'ai d'autres passions mais j'ai lu toute mon adolescence, toute mon enfance. Donc vraiment c'est quelque chose que, qui me passionne et du coup l'écriture est venue de là c'est clairement. Et euh... Je pense, quelqu'un m'a fait une suggestion récemment, c'est que beaucoup de, de personnes qui sont autistes ont un intérêt marqué pour les histoires, pour la fiction, parce que c'est aussi un moyen d'apprendre des choses sur comment fonctionnent les autres, d'apprendre des choses sur les émotions, de vivre des choses d'une manière un peu détournée, Ah oui. de se construire des références, d'éprouver de, ses émotions face à des histoires avant de les éprouver dans des situations réelles peut-être. Ah oui, une, une sorte d'entraînement c'est possible c'est possible qu'il y ait quelque chose de ça un oui. intérêt de cet endroit-là parce et que juste... pour les histoires sous toutes leurs formes oui. et tu, tu disais d'ailleurs dans ton livre que l'imaginaire était euh, était un, était quelque chose que les que les donc les, les autistes enfin des gens c'est difficile à dire parce que autisme, ça a l'air d'être tellement vaste qu'on ne sait pas trop si on vise bien. Et Était intéressé par la science-fiction, par le Et, euh, fantastique. Paraît, oui. Les personnes neuroatypiques de manière générale, donc aussi bien, euh, je vais dire des bêtises, je n'ai pas tout en tête, ADHD, notamment d'autres enfin, formes de, de, de neuroatypie, euh, au point que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois pendant le diagnostic. Quand je suis allée voir le psychiatre, le, le premier de, du diagnostic qui me c'était lui qui m'orientait en ensuite pour passer ou non les tests. C'était lui qui allait me dire si, mm -hmm. si potentiellement j'avais le profil. Et je lui dis, donc, ce que je viens de dire, je suis une grande lectrice depuis, depuis l'enfance. Et tout de suite, il ouvre les de grands yeux et me dit Héroïque fantasy <rire> Oui, c'est ça, je me rappelle de ce passage, effectivement. Et plus tard, j'ai eu un questionnaire par la psychologue qui m'a fait passer les tests où la question était Aimez-vous la science-fiction Donc, de et fait, ça coup, revient ouais. beaucoup. Et c'est avéré ouais. d'ailleurs que je connais un certain nombre de personnes qui sont soit. Diagnostiqués, soit qui se questionnent, qui sont neurotypiques de manière euh, plus large. J'en connais un certain nombre dans le, le champ de la science-fiction. Je pense qu'effectivement, il y a, il y a un, un lien assez fort entre les deux. Qui est assez étonnant parce que la science-fiction n'est pas, pas forcément pas particulièrement, jusqu'à ces dernières années, une littérature très entre guillemets psycholo psychologisante ou psychologique ah, ou avec après, des personnages. Euh... Pour certains, certains mettent en avant, alors, soit le côté, euh, j'ai pas une explication arrêtée pour ça, mais soit le côté euh, logique. Certaines personnes autistes, pas toutes, ont, ont un goût plutôt pour les choses euh, logiques et analytiques, je dirais. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir le goût pour, euh, pour d'autres mondes qui ont un fonctionnement différent d'une autre. Moi, je sais que le fantastique et la fantaisie adolescente, il y avait un refuge très fort. Après, ce n'est pas uniquement ça, ce serait caricatural de dire que ce n'est que ça, mais c'était euh, un monde que je trouvais plus... Euh, dans lequel je me réfugiais, je, qui était plus accueillant finalement que celui dans lequel je vivais et qui me paraissait plus intéressant. Il mmh. y, y a une multitude d'explications selon les personnes, mais en tout cas, je constate que ce sont deux choses qui vont souvent ensemble, pas de manière exclusive, mais, mais ça revient de manière assez frappante. Oui, c'est vrai, je l'ai découvert, donc c'est assez, assez étonnant parce que. Je n'ai pas encore d'explication oui. arrêtée. Puis je ne veux pas non plus tomber dans des explications clichés, il y a ça, ça oui. doute, hein. Non, non, de toute façon, il n'y a rien de cliché dans ton livre. <rire> c'est justement. Ben, J'essaie de démonter les clichés parce qu'il y en oui. a tellement. Et c'est à cause de ces clichés que moi, je n'ai pas su avant plus de 40 ans que j'étais autiste. C'est-à-dire pour moi, les autistes, ben, au départ, quand j'étais petite, on n'en parlait pas. Après, il y a eu Rainman, oui. je ne les reconnaissais pas du tout. On a commencé à avoir des personnages. Euh... Pour moi, il y avait Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, je ne m'y reconnaissais pas. Lui, mmh. il est bien caricatural. <rire> bah fois, il est à la fois juste et caricatural, ouais. mais surtout, dans Big Bang Theory, il y a un deuxième personnage qui est sa petite amie, Amy. On oui. oublie de la cité, mais moi, je m'identifiais beaucoup à Amy. Il y a beaucoup de choses que je reconnais dans son vécu. Et Amy, maintenant, je, je, je regarde la série, je me dis, mais elle aussi, en fait. Elle, c'est le profil féminin. Il euh, bah bah, y, y aurait, a priori, un profil féminin un peu plus typique qui serait euh, davantage... Euh, à essayer de comprendre les règles sociales et à s'y conformer. Mais Amy, je me reconnais complètement dans ce profil de, de, de la femme qui n'a pas eu d'amis adolescentes, qui n'a pas fait la fête adolescente et qui oui, a, de, découvre tout ça et qui, est, euh, qui, qui a 15 ans dans sa tête parce que d'un seul coup, elle y a droit. Mais ça, c'est complètement ma vie en fait. Et oui, Donc, sauf qu'elle a... Qu a un certain intérêt pour le, le fonctionnement social comparé à Sheldon après en tant que femme elle accepte quand même d'avaler beaucoup de couleuvres donc le personnage oui. est un peu limite quand même. ben oui mais je trouve qu'elle est assez parlante pour ça oui. c'est euh, un personnage qui en a bavé qui n'a pas, pas terminé sans doute de, de se construire mais après faut dire Big Bang Theory tous les personnages sont caricaturaux mais tous oui. à un degré mmh. ou un autre donc pas mmh. plus les autistes que les autres Oui, oui. Puis, euh... Et, euh, elle, elle, me parle, elle me parle assez en tout cas donc il y a d'autres personnages euh... Maintenant, j'en découvre plein. Euh, typiquement, alors je fais un petit pas de côté, parce qu'en lisant sur le sujet, j'ai découvert que dans les personnalités potentiellement autistes, il y aurait Tim Burton qui n'est pas diagnostiqué, mais qui aurait le profil et effectivement, je ne serais pas étonnée. Et récemment, j'ai revu Edouard en main d'argent, j'ai fait un billet à ce sujet sur mon blog. Et c'est la métaphore la plus fine que j'ai jamais vue d'un personnage autiste, alors que très probablement, il ne le savait pas. Ah oui mais c'est exactement ça. Euh, que ce soit la posture, que ce soit euh, les attitudes sociales, le fait qu'ils ne comprennent pas les sous-entendus, tout y est. Absolument tout. Est, ouais, oui. Si vous voulez voir un personnage autiste juste, revoyez Edouard Domain d'Argent. Bah, écoute, on va, on va regarder. <rire> De toute façon, c'est. J'imagine que maintenant, le regard que tu portes sur, sur le. Tout, le, tout, tout ce qui se fait autour de toi ça a, a dû changer quand même. Et ben maintenant, j'ai un radar, je vois des signes partout. sans voilà. doute que je me trompe. mais, mais Je commence coup, à identifier des personnes dont j'apprends ensuite qu'elles le sont ou qu qu'elles sont en questionnement. effectivement on apprend à... Une fois qu'on connaît les signes, on les, re, on les repère plus facilement. Oui, c'est sûr. Et puis après, tout le monde n'a pas peut-être envie d'entendre les choses... Euh, euh... Possible ou pas, je ne sais pas. Je tout, peux le monde pas. En en, tout le monde n'a pas forcément besoin. Euh, moi, ça répondait à une, à une recherche et à une souffrance, vraiment. Il fallait que je le sache. Il y avait quelque chose, il, il fallait que je le sache. Et, oui, parce que. Il y sans doute des personnes qui ne sont pas du tout en, en recherche et que, à qui ça n'apporte rien de le savoir. Effectivement, c'est ça. Tu, maintenant que tu le sais, c'est ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, tu l'as pas encore. Euh... Euh, encore vraiment identifié j'imagine c'est un peu, un peu frais encore parce que ça m'apporte euh, je commence à le savoir effectivement euh, ce que je voulais surtout dire c'est que je n'irai pas, moi, on m'a déjà posé des questions récemment sur comment dire à quelqu'un que cette personne est peut-être autiste et c'est un sujet très très délicat parce que même moi qui étais, euh, qui étais en quête vraiment, ça a été un bouleversement c'est pas, euh, mmh. pas anodin comme démarche ouais. c'est pas du tout anodin c'est nécessaire, pour moi ça l'a été en tout cas mais je ne prendrai pas la décision d'un seul coup d'infliger ça à quelqu'un qui, qui ne me paraît pas spécialement être, être en quête de réponse. Oui, parce que tu, de toute façon, tu tombes dans la sphère de l'intime. Ce n'est pas comme de lui dire « attention, tu as une maladie » ou « c'est vraiment quelque chose, c'est la personnalité. La... » ben Voilà, si la personne ouais. vient me dire « je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps fatiguée, je ne comprends pas pourquoi les autres ne m'acceptent pas, je sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas quoi », Là, éventuellement, je vais peut-être essayer de l'orienter, mais une personne qui me paraît avoir trouvé, euh, construit sa vie, son équilibre, et qui, euh, oui. qui vit bien comme ça… Euh, et qui ne demande rien, en fait. Et qui ne demande rien, voilà, c'est <rire> voilà. surtout ça. Moi, la personne qui m'en a parlé, santé, elle venait de dire « nous qui n'existons pas », elle a senti que j'étais en recherche. Oui, oui, oui, c'est ça. Et mais en la fait, ta... à chaque fois, c'est une démarche qui vient de l'extérieur, quelque part. C'est un coup de… pas un coup de pouce, mais… Euh, nous qui n'existons pas ça a été une suite de discussions qui m'ont amené à ça la prise de conscience que je n'étais pas la seule personne comme j'ai cru longtemps à être euh, donc asexuelle à romantique ou en tout cas ne pas être intéressée par tout, ça, tout ce sujet là euh, à ne pas être en quête de relations amoureuses, de relations sexuelles de relations de couple euh, Et je, pense, je croyais vraiment que j'étais euh, une anomalie isolée jusqu'à ce que deux personnes tour à tour me disent mais tu sais je connais quelqu'un d'autre j'avais 40 ans déjà oui, mais euh, oui, c'est vrai, hein, si tu étais dans la. d'entrer dans la norme et que la norme, ben, euh, c'est si difficile aussi suis... de s'en défaire. Je me suis surtout laissé mm. convaincre que j'avais un problème et consultant des psy, alors psychanalyste au départ, puis d'autres euh, types de psy, je dirais, euh, je me suis laissé convaincre que ben, si j'avais des problèmes d'anxiété et de dépression, forcément c'est parce que je n'étais pas en couple, ça ne pouvait être que ça. Mm. Donc, euh, je me suis laissée, enfin, je me suis vraiment fait du mal à essayer de me convaincre de ça, à essayer de dénouer entre guillemets un blocage qui n'en était pas un. Et ça a été une libération quand j'ai compris que non, non, j'ai le droit d'être comme ça en fait. Et foutez-moi la paix. C'est pour ça la libération de la quarantaine, c'est le droit de dire aux gens maintenant, bah je suis comme ça, et foutez-moi la paix. Oui, effectivement. Comme ça, je suis bien comme ça, et c'est moi qui décide. Voilà. Donc, tu, du coup, tu, tu. On a un petit peu parlé. Hein. Je pense qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup Enfin, on a dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut vraiment le lire, le livre. Hein. Il n'y a pas d'autre solution parce que c'est. Euh, enfin, il n'y a pas une page où on ne peut pas sauter les pages. <rire> on ne peut pas dire je vais plus vite. On est obligé de suivre. Il y a beaucoup de choses. Hein. Finalement, c'est vraiment un, une à haute d'une autobiographie parce qu'il y a quand même un questionnement. C'est pas juste je raconte ce qui m'est arrivé, c'est j'essaye de comprendre dans ce qui m'est arrivé. Et, et on fait des voyages en musique, en littérature, en, en, dans la vie sociale. C'est, enfin, je veux dire, on découvre une personnalité qui est d'une très grande richesse, une très belle personnalité, hein, sans vouloir te jeter des fleurs. C'est un roman qui, enfin, c'est un roman. Tu vois, te, ça se lit comme un roman. Parce que, effectivement, on suit. Euh, ça finit bien, <rire> ce qui est important. Eh bien, je voulais pas terminer bah, Le sujet était un petit peu lourd et je traverse de, de, des phases. Enfin, je parle de phases qui sont quand même assez euh, assez compliquées. Pour oui, moi, je voulais pas terminer ce livre sur quelque chose de plombant, en fait. C'était. Non. Je, puis... Alors, c'est pas non plus tout, tout, tout est beau, le soleil brille, mais c'est. Euh... Ah non, pas du tout. tout hein. Sinon, euh, mais bon, il euh, y a de l'espoir à partir du moment où on arrive à. à... À, à, à comprendre ce qui se passe finalement et puis essayer de trouver des solutions s'il si, y a besoin de trouver des solutions hein. après euh, je veux dire on soigne pas un cancer quoi c'est c'est juste comprendre sa vie finalement et c'est très intéressant pour pour tout le monde pour tout le monde et puis, oui l'idée était aussi de mettre les gens dans ma peau pour leur expliquer ben voilà on peut, quand on parle de tel aspect en tout cas pour moi ça ressemble à ça ça peut prendre cette forme là tout à fait je oui rentrer vraiment dans le détail de ça et puis, comme je disais, c'est aussi intéressant, c'est le parcours d'une, ce que j'appellerais, une femme de lettres, quoi, quelqu'un qui écrit, qui et qui, qui a du contenu dans, qui écrit dans un genre ou en général, qui reste, enfin, faut le dire. Mal vu en France, enfin mal vu, ah oui, mal, euh, mal pris en compte. Ça ça reste... Pas seulement euh... en France, mais c'est vrai qu'en France, on a un problème avec. Le... avec euh, les... En France, oui, avec la le, littérature de gens. Oui. Les, les policiers s'en sortent un peu. parce Ça commence, que... oui, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça que ça. Oui, depuis qu'ils font 500 pages, oui. <rire> <rire> <rire> voilà, et puis bon, et puis parce qu'il y a beaucoup d'écrivains, je pense, qui se sont cachés dans le polar pour, pour écrire, tout simplement, parce que. Il n'y a pas que la quête du, du méchant, du, de, de celui qui l'a fait, de celui qui l'a assassiné. Mais du coup, c'est vrai que ça donne aussi de la profondeur à, à, finalement à tout ce que tu as fait jusque-là, parce qu'on voit la matière que la matière, quoi. Oui, c'est ça, il... ça. Je trouve ça passionnant à titre personnel de, de revenir sur ses propres textes, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et quelque part, c'est presque, presque paradoxal de me retrouver moi à analyser mes propres textes à l'intérieur de, de mes textes. Voilà, exactement. Et puis en même temps, euh, euh, d'une façon aussi qui soit littéraire, pas uniquement euh, autobiographique ou sur le domaine de l'expérience humaine. quoi. C'est... C'est pour ça que quand je les ai lus au début, quand, quand je t'ai demandé qu qu'est-ce qu que je pourrais prendre, parce que oui. c'est quand même très différent ce que tu, tu fais, euh, tu m'as parlé de ces deux livres et puis je me suis dit tiens, euh, je, je, ça se veut une émission littéraire, mais finalement c'est tout à fait de la littérature euh, dans le bon sens du terme. Donc pour moi les deux, les deux sont liés, après c'est oui. vrai que c'est très… Euh... Ça peut paraître très différent de prime abord de ce que j'ai pu écrire en fiction en fiction fantastique. Et en même temps, je me suis aussi efforcée. Je pense aussi, euh, je voulais faire le lien pour, pour les lecteurs qui me suivent d'un livre à l'autre, je voulais mmh. faire le lien entre tout. Mais de la même manière que pour moi, écrire sur un blog ou écrire des chroniques ou écrire euh, de la non-fiction ou écrire des nouvelles, c'est la même pulsion à la base. Mmh. Ça part de la même, euh, du même élan. Et j'ai pas... l'impression que dans d'autres... Dans d'autres genres littéraires, plus en littérature blanche, on, peut, on, on a moins de scrupules à passer de l'un à l'autre. Je On parlait tout à l'heure d'Annecy Houston, par exemple, euh, ses essais comme ses romans sont dans la même collection. Oui. Les lecteurs vont acheter l'un et l'autre indifféremment, alors que dans les genres, c'était un peu plus compliqué de, de passer d'un extrême, euh, d'une un, forme à l'autre. Et je remercie infiniment Dystopia qui est ma qui m'a ouvert ce, ce créneau à part dans la collection parce que je, je ne savais vraiment pas où je pouvais placer ces, ces deux textes. Oui, oui d'ailleurs, quand, quand, je, quand en fait je voulais, euh, quand je les ai contactés, ils m'ont dit non, non, il faut lire les deux, il faut lire les deux. <rire> Donc. Je pense qu'il n'allait pas dire le contraire, mais, mais non, non vrai mais c'est ce tout à fait ça. Le premier est, est, le premier en fait donne une donc je, je, le, je dis le titre, hein, le, le, nous qui sommes qui pas pardon, qui est un titre assez fort quand même aussi, qui est assez provocant finalement, euh, c'est beaucoup plus court finalement que le deuxième. Et on est là, on découvre, on suit. Mais effectivement, c'est plus entre guillemets vivant parce que c'est plus, plus court et que ça rapproche plus peut-être du, du blog, du texte du blog dont tu parlais, dont il est qui est à l'origine finalement. Voilà. De ce il, a premier été, livre. il a été écrit avec plus de recul, c'est-à-dire que je l'ai écrit en parlant d'une expérience passée. C'est-à-dire, voilà tout le mmh. parcours pour arriver à ce point. Alors que l'année suspendue a été écrite en partie en cours de diagnostic. Voilà. En ne sachant même pas, et ça je le précise dès le départ, je ne savais même pas si le diagnostic allait être positif. Et pour moi, le texte n'avait d'intérêt que si le diagnostic était positif. Donc c'est un texte un peu chaotique qui mute en cours de route, qui devient oui. un journal intime sur la fin, qui n'avait pas commencé comme ça, et que je commence en n'étant même pas sûre que je vais le terminer. Oui, oui, et oui, oui tout, tout, tout à fait. Oui, oui. Enfin, chaotique et en chaotique même temps, il a sa, sa preuve, conception, voilà parce qu'il a sa propre logique quand même. Il, il et qui est plus euh, et qui finalement, comme je, je t'avais dit, tu commences à chercher quelque chose, tu trouves euh, ben, la romantisme et puis finalement, ce n'est qu'un début en fait. C'était pas ça début. le plus important. C'était pas ça quoi. C'était de parce que ce qui me frappe, c'est que l'autisme est présent entre les lignes dans « Nous qui n'existons pas a... mm -hmm. ». D'ailleurs, j'ai supprimé un passage où je donnais quelques-unes de mes bizarreries pour dire euh, bizarre", entre guillemets, pour dire que j'avais toujours été euh, hors norme, dans... mais pas par choix, dans le sens où je fais les choses comme elles sont naturelles et les gens se retournent en disant Qu « qu'est-ce Qu qui se passe ?». J'avais donné des exemples que j'ai supprimés parce que j'avais l'impression que le passage était un peu gênant à lire. Pour... Je voulais quelque chose de très accueillant comme texte. Mm. Et j'avais peur que ça, ça sorte les gens. Et tout ce que j'ai supprimé, c'était des traits autistiques, et je ne le savais pas. Ah oui, c'était de l'autocensure. Alors, <rire> j'ai senti que je partais sur quelque chose qui, euh, je voulais un texte très lumineux et très doux. Et c'est le cas. Effectivement. Et le deuxième aborde des choses un petit peu plus délicates, peut-être. Oui, les plus les plus profonds, il est plus sombre parce que c'est effectivement quelque chose qui qui a qui, qui a sans doute apporté plus de souffrance que que le fait de ne pas, bah, pas avoir un petit ami, quand tout le monde en avait, ou qui effectivement à 40 ans, comme tu disais, on peut le prendre avec du recul, tandis que l'autre, non, c'est la personnalité elle-même. En, ouais. en cours, j'ai trouvé, trouvé intéressant d'avoir un livre qui mute même de forme en cours de route, puisque d'un seul coup, au moment où je passe les tests pour le diagnostic, je décide que pour chaque étape des tests, je vais faire un billet façon journal intime. Ce qui n'était pas oui. du tout prévu quand j'ai commencé et ce qui n'est pas du tout la structure du livre jusque-là. Oui, oui, parce que, mais en fait, en même temps, au moment on dit, bon, ben bah, voilà, je, je suis arrivée, maintenant, il faut vraiment que, que je fasse les choses par étapes et, et au fur et à mesure où elles arrivent, finalement. Parce voilà, que c'est ça, tout. ce livre aussi. Puis c'est avéré que le, les tests, chaque test est quelque chose que j'ai vécu différemment et ça, je m'y attendais pas. Oui, il y a des fois où je suis sortie complètement euphorique, il y a des fois où. J'étais pas très bien en sortant, il y a des fois où ça m'a appris des choses, des fois non, c'était... Oui, puis il y a des fois, il fallait le, le fixer, juste après. C'était hostile même, tu étais en milieu hostile. Oui, il y a eu un, un rendez-vous qui ne s'est pas très bien passé, Bon, heureusement un seul. Mais c'est vrai que... J'ai choisi d'en parler aussi, ça. Voilà, bah écoute, je, je, je crois qu'on a un peu aborder la question, je pense pas qu'on a, on a fait un tout petit de... peu commencé à éclairer. <rire> voilà, mais il faut lire le livre et de surtout lire les livres. Je rappelle donc nous qui n'existons pas Dystopia 2018, donc enfin de Mélanie Fazi et le deuxième qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus qui qu'on qu accompagne finalement on accompagne une quête euh, sur soi-même. L'année suspendue, donc, qui, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, parce qu'à un moment, tu as tout arrêté. Voilà. Tu t'es occupé de, de ça, de cette problématique, tu as essayé d'aboutir, et finalement, euh, c'est quand même un succès. C'est quand même positif, parce que tu as, as une réponse, et puis euh, maintenant, euh, comme tu dis, tu ne sais pas encore ce que tu vas écrire, mais bon, tu as le temps. Moi, j'ai te le temps, j'ai essayé. Te... Je ne peux même pas dire pour l'instant si je vais me remettre à écrire. Je, je ne peux que supposer que oui parce que c'est quelque chose qui est très fort. C'est étrange ce flottement, mais c'est intéressant de ne pas savoir. C'est très intéressant. Et ce que tu vas écrire, en plus, tu le sais même Et pas. Et sous quelle plus. forme, non <rire> voilà. Je pense que j'ai fini avec, euh, en tout cas, cette phase-là pour moi est finie. Donc du coup, mystère, mystère ouais. même pour moi. Voilà. Bah, écoute, on va s'arrêter là. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté je cet merci entretien à toi. qui. Euh... Donc C'est deux de très beaux livres, hein. Donc, euh, lisez Mélanie Fasie, <rire> je ne pense pas que, que je, je ne serai pas écoutée. Et puis écoute, à la prochaine fois, je ne sais pas, on se croisera sans doute sur un festival ou, ou sur ton blog. <rire> voilà, en attendant le festival, je ai pas prévu dans les médias, mais... Euh, oui, bah, effectivement, il faut que... Voilà, et puis, ben, écoute, je te remercie, puis je te dis au revoir et euh, à bientôt. Alors. Merci, bientôt. Mélanie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.